Salut. Bonsoir à tous les choisis. Bon, vidéo très éducative. Donc... Euh... Premièrement, je vous souhaite la bienvenue Si c'est la première fois que vous me trouvez en direct Hello hum, Si vous êtes habitué Welcome back Et euh, Si vous êtes un Decepticon Vous ne m'aimez pas beaucoup Bonsoir quand même Bonsoir à toutes les reines Bonsoir à tous les rois Bonsoir à la reine Raïsa Nadej, la reine Naëj, la reine Bertine. Je vais très, très. Je, fais, je vais pristinement bien. Bonsoir, le roi Abdullah. Le roi Feuillot, bonsoir. Tortueux, bonsoir. La reine Moudemba. Bonsoir, la reine Yaga. Donc je viens aux informations. Actuellement, on jeûne. On est au... Euh, mardi, Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. Je crois que c'est le cinquième jour de jeûne. Voilà. Bon dimanche, euh, la reine Isabelle Atibita. Bonsoir, Estipoko. Beko. Bonsoir, euh, la reine Sylvie. Bon dimanche à toi. Bonjour, euh, Bouné. Bon. On va se lancer dans le vif du sujet, ok We're getting it. We're coming. We're coming. We're, coming. We're getting there. Avant d'être, avant ça, je dire avant date. Avant ça, je voudrais... Les likes. Vous êtes déjà à donner le like. Et puis, euh, partagez aussi la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes. La reine Joanne, bonsoir. Il y a beaucoup de choisis là-dehors. Ils sont sur Facebook ce soir. Ils sont perdus il tourne comme ça, la vie ne va pas, tu rêves qu'on te poursuit toujours, tu es comme ça là. Bonsoir la reine Zondo, et je voudrais, ma mission, bonsoir la reine Kamini, ma mission c'est de vous aider à sortir du trou dans lequel vous êtes. Le truc avec le trou c'est que, quand tu es dans un trou spirituel, you know something is not right. I know that I know that I ain't supposed to be here. I know that I know that, you know, I just like, man. Bonsoir, la reine Nobis, la reine Chimée, bonsoir, Paola, la reine Paola, bonsoir. Je sais que, je, je sais pas, je sais même pas, mais je sais que ça, ce n'est pas, pas ici. Et il y a des cycles répétitifs dans vos vies. Tu n'arrives pas à tenir une relation stable. Bonsoir la reine Kodia. on arrive, tantôt c'est ceci, c'est là, l'homme part. Quand okay, te laisse pas, il épouse la prochaine. Il te guide là, il arrive la prochaine, il épouse. Toi, on me dit que, y'a le ou c'est quoi ça? Quoi encore? Le boulot peut-être. On te fait passer toutes les étapes. On t'envoie même derrière le papier, ok, welcome to our, you know, you're know, you gonna start on this day. Et euh, une semaine plus tard, on te dit euh, nous sommes désolés, euh, la dernière table n'a pas fonctionné. Bonjour, bonjour reine Makoso. Donc il y a toujours quelque chose. Et il y a même une autre partie de ces personnes-là. Vous prenez, les, vous faites des formations tous les jours. Oh, je vais partir à la formation de tes personnes. Oh, je vais partir à la formation de tes besoins. Oh, je vais partir les formation de tes besoins. Oh, j'écoute le Bastasi. Hé, hey, j'écoute. <rire> Bonsoir. Le Roi Ndoun, Bonsoir à Arsène. Wansi. Vous passez votre temps à faire du... Moi, j'appelle ça Spiritual Junkie. Tu vas d'un de... endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ce genre de personne qui a fait les cinq formations mais n'a jamais utilisé une, une des formations. Là. Vous suivez tous les coachs. Coach Sonia parle, vous écoutez. Coach c'est là, tu parles, tu écoutes. Coach celui là, parle, tu écoutes. Tu ne sais même plus ce que tu vas mettre en pratique. On t'appelle mini-coach. Souvent on t'appelle même coach. Mais le diable ne fait que. pendant le, le... parce que quand on... on je commence actuellement le matin 6 5h30 5h45, compris. Donc, euh, bonsoir. Uriel. Uriel. Donc, euh, je dois dire ce matin que... Je veux pas que vous arrivez avec moi. Vous vous connectez à moi et six mois plus tard, votre vie n'a pas avancé. Mm -mm. Facebook, si c'est l'étape 1, ça c'est le point de connexion. This is a touching point. Si vous savez que vous avez choisi, il y a le travail, fan, fan. Vous devez travailler. Tu vas écouter les bons messages parce que votre problème c'est que vous êtes où? Toujours... Au tel message, on a dit que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Tu pars, tu fais. Il y c'est ça qu'il faut faire. L'autre là tu ne fais même pas. Tu as peut-être là où vous là vous avez une, une, une file d'attente sur les choses que vous, vous êtes censé faire. Je vais prier. Merci, Joanne. Je vais prier. Il là, a un moment Je vais parler des anges, des, des esprits qui nous guident. Ouais. Donc, j'attends. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez. Partagez. Ce soir, je vais un peu entrer deep dans la spiritualité. Ça, généralement, je fais ça dans le groupe privé. Vous savez, je vous glonde. Je vous... Je vous... Après, je vous dis un peu les choses deep. Après, je vous dis que faites ceci, faites pas l'argent. l'heure. Les blagues pas avec cela. Je parle. vous passez à voir la première étape de mes Decepticons-là. Je ne veux pas les déceptiques. Bonsoir, euh, Emeraude. Votre vie doit changer. Vous devez avancer. 15 ans tu es en Europe, tu tournes. Chaque soir tu es sur Facebook, tu tournes. Tu tournes. Amusez-vous à votre vie. Amusez-vous. Hein. Jouez. Jouez à votre vie. Vous allez lire le et je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a appelé les femmes entre 40 et 58 ans environ. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en Europe comme ça. Ça fait 20 ans que vous êtes en Europe. Canada, états unis euh, Finlande ou bien Irlande, voilà. Vous êtes là comme ça. Vous écoutez chaque... Vos enfants connaissent la avec... maman, pardon, elle a 50, pasteurs, que je suis, pardon. Si C'est encore qui là maintenant, on est habitué avec elle. Je suis votre final stop. Et l'autre, là, il ne blague même pas. Vous allez réussir. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons. Vous savez que vous avez un appel spirituel. Vous attendez tout ce qui qu'il parte à l'église pour qu'on me dise Ouais, c'est le pasteur qui doit me dire. C'est le pasteur qui doit me dire. Ouais, je priais déjà jusqu'à la gens étaient guéris dans mon église. Tu crois que ça va le plaire Le fait que tu prophétises, le Dieu te dit les choses, il ne dit même pas au pasteur. Vous pensez que ça va le plaire? Arrêtez aussi, non? Ouais, tu sais, moi je suis tellement gentille. Jésus ne se mettait même pas tous les jours dans l'église pour prêcher. Il restait dehors. Il savait que son message là c'était hot. Il fire. Il savait que non, non, non, non, non. Quand il dit qu'il parle là, l'évêque l'avant-entend, la, euh, le diacre la entend il dit que non, on ne dit pas ça dans notre église. Et ça vous frustre. Ah, moi, il n'est pas à l'église. Il n'est pas plus à l'église. Tu ne fais pas, pu, tu fais alors quoi Tu fais quoi Tu fais quoi Parce que tu as un appel. Et Dieu ne t'a pas appelé à l'église. Dieu ne t'a pas appelé à l'église. God did not call you to the church. Arrêtez d'être confortable. Arrêtez de chercher les chaises chauffantes à l'église oh yeah massage me yeah yeah that's right yeah yeah that's good mm. yeah yeah this one, yeah, oh yeah that, you know you know the spot tu sais hein, le pasteur n'a pas pensé que j'étais bien il n'a pas pensé que mes dons étaient bien arrêtez de chercher le stop seeking approval arrêtez de chercher l'approbation la majorité d'entre eux sont jaloux de vous tu entends l'église en une journée tu peux aller le pasteur alors qu'il est déçu depuis des années tu peux le lire. Tu le lis. Je crois que ça va le plaire? Ce soir, je veux seulement vous chauffer. Je ne suis pas là pour vous chauffer. là. Heavenly Father, I think you, give you the glory. Seigneur, je te dis merci. Pour chaque personne qui va tomber sur cette vidéo, elles vont croire que c'est par hasard, mais il <rire> n'y a pas de hasard avec toi. Saint-Esprit, je demande que tu puisses toucher leur cœur. Qu'ils sortent de la religion. Qu'ils comprennent pourquoi Jésus est venu sur la terre. Ceux qui pensent que Jésus n'est pas venu, ça c'est pas mon débat là-bas. Qu'ils comprennent ce pourquoi tu es venu. Qu'ils comprennent ce que tu leur as donné. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est monté. En montant, il a donné les cadeaux. Il a donné... Vous avez des dons en vous. Seigneur, je demande que tu ouvres leur esprit pour qu'ils reconnaissent la voix du Père, qu'ils soient guidés, qu'ils soient protégés. J'active leur protection angélique, qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles. Vos anges ouvrent vos oreilles, vous entendez leur voix pendant que je vous parle. Vous avez confirmation qu'ils sont en train de vous parler à travers moi maintenant. J'ai pris au nom de Jésus. And all those people say amen. And I say amen. Je vais prêcher pour moi mais je vais dire amen moi-même. Attendez. Merci Charlotte. Réjouissez-vous. Ce qu'elle veut vous dire ce soir-là, ça va confirmer les choses que vous avez dans votre cœur. Ça va vous confirmer les choses. Vous n'étiez pas folle. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas fou. Gardiens, ils sont différents. Ok. Étrange, <rire> je suis Ouais, Martial Feuillot. Vraiment. Tu le j'ai d'avant, on te met ce mot au con Je sais pas, t'as pas pas forcément que ça. que seul. Tu vois, non. Quand on fait le modèle d'habitant, on ne sont que seul. Vraiment. Donc, cette semaine, je vais enseigner deux fois, je pense. Si tout se passe bien, deux fois. Je vais les esprits qui vous guident en grand des spirit guide euh, les anges gardiens. Euh, je parle un peu des entités invisibles. Bon. Bonsoir, la reine et nous. Vous savez que vous n'êtes pas seul sur cette terre, non Vous savez que vous êtes guidé, non Ok. Vous savez, non Ange gardien est là pour vous protéger. Ok, il avait vous tout le temps. Il était là quand votre grand-mère était vivante. Il était là quand votre grand-père était vivant. Il était là quand vous avez conçu dans le ventre de votre mère. Il est là pour vous protéger et il ne peut pas vous protéger contre votre volonté. Ok, il ne peut pas vous protéger contre votre volonté votre spirit guide je vais plus tard si Dieu le permet toucher spirit guide c'est un peu comme higher self c'est à dire la plus grande partie de moi il connaît ma mission il sait pourquoi je suis venu il sait euh, ce que je suis censé faire euh, je vais commencer à faire des vidéos sur un tableau. Je crois que je me vois en train de faire des, des trucs sur un tableau. Je vais commencer à en faire d'ailleurs. Parfois, j'explique sur la feuille. J'ai les tableaux, je vais en faire. Avant que vous ne veniez sur la terre, avant de tout dans le ventre de maman, vous vous êtes entendu, vous avez vu le chemin que vous avez à parcourir. Il y avait certaines tours de karma que vous deviez absorber. Ok, dans la vie, c'est là, j'ai menacé quelqu'un, ici, là, il faut qu'on me menace un peu. Euh, euh, ici, là, il faut que... Il y avait des leçons que vous devez apprendre. C'est pour ça que vous devez remercier vos ex. Ok? Vos ex vous ont fait mal, mais vous avez appris. Et euh, c'est pour ça que quand vous, avez, quand vous voyez un avortement ou une fausse couche, c'est juste quelqu'un qui a venu s'incarner sur la terre et peut-être l'environnement n'était pas propice. Peut-être papa et maman s'engueulent trop, peut-être peut-être on a même violé, on a violé maman, elle est tombée enceinte. Et l'enfant sait que si elle vient le tout je vais trop souffrir. Donc, il y a des conditions, et puis bam, elle fait un accident. Ah, je suis tombée, ah, l'enfant sort. Ou bien encore, euh, ils permettent, et puis euh, voilà, un sorcier du quartier vient, et puis il fait un truc sur son ventre, et puis voilà, elle perd l'enfant. La spiritualité est très vaste. Je vous enseigne, pendant que je vous enseigne, le Saint-Esprit aussi est en train de vous enseigner. Vos anges gardiens sont en train de vous rappeler ce qu'ils vous ont dit. Mais que vous n'avez pas écouté, Parce qu'il y a des enseignements que vous avez écoutés et ça contredisait ce qu'on vous a dit dans l'église. Le Tchossi, c'est différent de la spiritualité. Vous parlez de l'église que vous partez, vous asseyez sur le banc comme ça. Le pasteur vous dit ce qui va l'arranger. Il vous dit ce qui sera bien pour son église, pour que sa population dans son église grandisse. Pas pour que vous puissiez vous développer en tant qu'enfant qu de Dieu qui est venu et qui a une mission sur la terre. Il vous dit ce qui l'arrange. Oh, Joa. Répondez que, hé. Hey. Bonsoir, la reine Prudence. Euh, la reine Prudence, euh, bon, regarde, tu n'es pas folle. C'est pour ça que tu es sur cette vidéo. Tu n'es pas folle, ma chérie. You know the grace. You know the grace, girl. You know the grace. Not even one little bit. Ok, vous dites hé. Hey. Répondez le hé. Hey. Je vous enseigner le Bajounet. Donc, il ne parle pas bien. Voilà. Urela. Ok. Au jeu. Au jeu. À quoi. Voilà. Je vais enseigner de façon moyenne. Alors, je j'étais censé faire cet enseignement sur le groupe privé qu'on a sur WhatsApp. Mais, oh, comment tu te présentes alors que marabout se ment comme ça, non Mais ici, je vais enseigner le moyen. Like, you know, je vais aller de façon un peu, pas trop profonde. Parce qu'il ne veut pas dire qu que, qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais d'abord aller shallow. Et puis après, on va commencer à approfondir un peu. Yeah, yeah c'est bien ça. C'est bon, c'est bon. Donc, bonsoir jolie Quand vous venez sur la terre, vous aviez des choses que vous venez faire. Et je vais encore vous choquer. même. Vous avez choisi votre père, vous avez choisi votre mère. OK. Franck, vous me dites tout le temps que je vais causer avec vous. Contactez-moi inbox. J'ai mis toujours mon numéro ici. Là. Vous allez me voir dans vos rêves. Vous m'envoyez souvent les messages. Oh, j'étais dans mon rêve. Tu me, tu me sortais de tel trou. J'ai dit oui, je vous attends Pendant Vos anges, je vous dis de me contacter, ne me contactez pas. Ne me contactez pas. Vous fouettez la nuit, vous allez comprendre. Pour moi quoi? Bonsoir la reine Genia. Donc, je continue un peu l'enseignement. Donc avant d'arriver, vous avez choisi même votre père. Et vous saviez que mon père allait me négliger. Hmm? Mon père allait me faire comme ça là. Ma mère allait comme ça là. Et vous êtes entendu, hein? Maintenant, faut... parce que quand on arrive dans ce indice plane, indice um, dans cette réalité, parce que vous savez que quand vous, vous couchez, vous dormez, vous partez non? Vous n'êtes pas seulement dans un seul monde, non. Vous savez ça, non? Ok, bonsoir la reine Mekka, reine des étoiles, reine lumière qui est arrivée, bonsoir. Vous savez que quand vous couchez, vous dormez là, vous partez ailleurs. Hein? Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, non? Hein? Vous savez qu'en ce moment si Jésus entendait ch Christophe sur la croix dans une autre dimension, non? Vous savez qu'Abraham train de tuer Isaac. Il train de faire ça pour tuer Isaac dans une autre dimension, non? Vous savez que tout ce que vous connaissez du passé, du futur et du présent, ça se passe là, now. Ok? Les plus avancés vont me comprendre. Je vais vous vivre un, un peu avec les enseignements ce soir. À cette je un peu léger avec vous-là, commencé commencer à parler des trucs qui n'ont pas de sens. Vous me posez les fausses questions. Prenez d'abord les archives, vous mangez. Mmh. Vous le bien. Les arachis, de ceci, ça avance très, très lentement. Vraiment. Pose. C'est exact, Monsieur Denis. Monsieur ah, Monsieur, mm -hmm. mm -hmm. Si vous venez à Dollar, vous allez venir me visiter, vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose dans les archives là. Ça m'active. Vous comprendrez. Bonsoir mes choisis. Je vais aller un peu profondément avec vous aujourd'hui. Les choses que vous voyez dans les rêves là souvent on hum? dit que tu es une sorcière tu n'es pas une sorcière ton pouvoir est juste trop grand pour eux ils ne peuvent pas comprendre vous comprenez non ils ne peuvent pas comprendre mon clavier si, ça zappe toujours le 7 le, le, le là vraiment merci mais vous êtes attentif hein? mais vous me plaisez là vous me plaisez j'ai le goût Alors, donnez même mon numéro d'abord voilà Nathalie mais quand même ton jour, mais, il peut manger, ça, si. mais tu vas venir manger des araches de la SI. Nathalie quand tu vas venir manger. Le jour-là qu'elle avait te donné, elle avait te dire « Ouais, Seigneur. Les marabouts, c'est comment ce soir non ?»« Ouais, c'est comment, non Comment oui, ça Tous les maîtres spirituels, là, vous êtes tous sur ma porte. Saluez-moi même, non Vous manquez de... Vous êtes très insolent. Vous le voyez aussi. Vous venez dans ma vidéo. Hein? Saluez-moi même, non Avant de faire votre publicité. On ah, manque de respect, on ne veut pas ça. Hum? Je vous salue. Je vous salue. Aram de Lula. Ok. Allons-y. Ce n'est pas trop salé. Quand on les achetait du village, on a jamais effleuré avec le sel. Bon, vous devez comprendre l'enchant qu'elle les a ici bientôt, bientôt mmh. je vais vendre les arachides de béni mmh. donc avant d'arriver sur cette terre certains d'entre vous vous étiez des maîtres écoutez moi bien je suis là pour vous rappeler qui vous êtes écoutez moi bien bonsoir Cyril j'ai pas vu ton commentaire avant d'arriver, vous étiez des maîtres. Mais la loi de la nature demande que, quand tu arrives ici, on efface tout dans ta mémoire. Ça, delete. Ça, c'est là. Ta force, elle là. Là, effacer. C'est la loi de la nature. Vous comprenez. Certains d'entre vous, vous avez même eu 900 vies. Vraiment, ceux qui sont chrétiens, là, pardon, vraiment, vous avez seulement sorti du direct parce que je vais un peu baffler, un peu boum, votre tête là va un peu faire Je m'excuse plus, je crois que ils ont à liké ma page depuis longtemps. Certains, ça va tellement résonner avec vous. Tellement, vous avez dit que je savais. Vous que je savais. Certains étaient des rois ou des chefs dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y a des villes, que quand vous les visitez, quand vous arrivez là-bas, vous avez un sentiment que... Je sais que je connais la ville-ci. Je... Première fois que je suis arrivée à Paris. Quelque chose dont Je, je savais que je savais que... Certains étaient des rois, c'était des reines, euh, c'était de grands guérisseurs. Écoutez-moi bien. Oui, il y en a qui se souviennent, il y en a, il y en a qui se souviennent. Maintenant, certains hommes s'arrangent pour se rencontrer dans cette vie. C'est très rarement, c c parfois c'est des masters, les gens qui ont vraiment atteint un niveau très élevé. C'est bien que quand vous, avant de mourir, vous entendez votre partenaire. Et quand vous naissez maintenant dans cette vie, vous vous battez beaucoup pour pouvoir vous rencontrer. Et si vous ratez le cycle là maintenant, vous pouvez encore faire même 400 ans avant de vous rencontrer à nouveau. Certains ont prévu de rencontrer d'autres personnes pour que ces personnes les activent. Tu rencontres quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé peut-être. Certains-là, vous avez même prévu qu'on se rencontre, que je vous rencontre là. Comme je vous parler. Et ça vous active. Il y a beaucoup d'entre vous depuis que vous me depuis que vous me suivez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez une autre dimension. Donc c'est genre Like... Je vous sentez que votre pouvoir est en train de revenir. Certains, vous savez que quand je, je. La famille dans laquelle je vais arriver, quand j'aurai 5 ans, ils vont aller, ils vont vouloir gâter mon pouvoir. <rire> Denise, laisse les marabouts comme ça, ils vont leur publicité, non. Ils font la pub. hé, hey, hey, la pub. Ils font leur pub. Mais n'envoie pas moi quelqu'un, okay. quand quelqu'un fait son commerce, je le Vous voulez parler des anges gardiens, mais à part il faut que je parle de vous, de vous parler de vous. On a annoncé que je suis allé naître 700 ans avant qu'il ne laisse. Vous ne pensez pas qu'on aurait aussi pu prédire votre part de, de, de, de, vie, de, de naissance Arrêtez de croire que vous êtes trop simple. Je suis seulement la, la fille de maman Brigitte, non Et de papa photo. Mais qui me connaît Hé hey! Vous êtes un délivreur. C'est-à-dire que vous êtes parmi vous, vous êtes des maîtres spirituels. Vous donc, il y a un pouvoir en vous, laquelle C'est pour ça qu'avec tous les secrets que les gens vous ont fait là, vous n'êtes pas en commun tué même cinq fois, Quand le au là, ça n'a pas marché Moïse, non. quand Moïse est né, on a tué tous les enfants dans le pays, à cause de Moïse et là pour manquer le respect, qu'est-ce qui se passe sa mère le prend, elle le met dans l'eau Puis, il arrive pas chez le pharaon qui a commandé qu'on le tue il grandit dans la maison du pharaon, non ça c'est trop fort, ça c'est le film, c'est l'acteur du film tu regardes le film, ans, tu dit que non, tu vas voir tu vas voir, tu vas voir, tu vas quand vous allez lire la Bible avec les yeux de ce que vous montrer là, vous allez arrêter de faire les petits. Oh, Moïse, il était une grande personne. Jésus, était un grand. Mais moi, qui suis-je C'est pour ça que les prières, vous priez de chrétiens là. Seigneur, qui suis-je Je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas digne de défaire la couronne. <rire> Seigneur. Jean 12. Jean 14, verset 12. Je vais vous faire le transfert de pouvoir ce soir. Give Power. Jean 14 verset 12. C'est Jésus qui a dit En vérité, en vérité, je vous le dis, Jocelyne. celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. D'abord, dans la base. D'abord, ce que Jésus faisait. Et après quoi <rire> Raiza, vous allez vous retrouver. On va dire que vous étiez On va a dit que vous étiez OK. Et il en fera de plus grandes. Je viens marcher sur le nom. Vous allez voler. Je vais ouvrir, je vais ouvrir. Je vais ouvrir vos pouvoirs. Je veux, je veux vous déchaîner. On vous a trop mis dans les boxes. Tu es arrivé quelque part, tu regardes quelque chose, tu dis que je peux faire ça. Une idée te vient, tu dis, Kaduda. Oh qui là On dit, qui? Ah non, dans notre église, c'est le pasteur. C'est lui qui est le Dieu. C'est lui, tu vois. Tu euh, dis, ah moi je ne. Je ne, je ne veux pas le manquer de respect. Je suis humble. Après le pasteur va créer. C'est quoi l'humilité? Après il ça, il est suit son front. L'humilité, c'est quand tu te rabaisses, tu dis Seigneur, je ne suis rien dis pasteur marche sur moi amen amen amen amen je dis aussi amen Dites alors amen colo. attendez je vais prendre je vois mon écharpe qui me plaît beaucoup là je sais pas pourquoi l'écharpe s'il me plaît beaucoup Je suis très heureuse ce soir. Il y a beaucoup d'entre vous qui en train de sortir de trous. Pendant que je prêche là, vous êtes en train de te délivrer. Vous êtes en train de te délivrer. Les démons sont en train de sortir de votre tête. Je vous dit. Mmh. Aïe. Mmh. Non, il y a l'onçon ici. Là. Il y a l'onçon dans mon échappe ici. Là. Bonsoir ou bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ma part de feu c'est là. Hein. Vous allez me voir que dans vos rêves. Je vais venir, je vais vous sortir des maisons où on vous a mis là. J'ai dit que J'arrête ta main comme ça là. Yeah. Aïe. Ouais. J'ai la rage. J'ai la rage. Continue. Bonsoir Geneviève. Vous, les mamans-là, que vous croyez que, oh, je suis déjà vieillie, j'ai à vieillir, il y a 50 ans. Une me contacte aujourd'hui, et me dit que, oh, j'ai 50 ans, je suis à trop haut, oh, mon temps est passé. J'ai dit que, ouais, tu as quel âge? <rire> tu as encore 54 ans à vivre. Tu ne peux pas le voir. Tu on pas encore vécu la, la moitié de ta vie. Tu pleures déjà. Ah! Yes! la sueur sur mon front vous voilà vous grandissez parfois vous restez bonsoir Rokala vous restez souvent la nuit comme ça dehors. vous regarder les étoiles les étoiles commencent à vous parler vous voyez les animaux les animaux commencent à vous parler vous à la rivière. Vous aimez trop partir à la rivière de votre village comme ça là. Vous aimez vous lever le matin. Vous sortez. Très tôt. Vous partez marcher. Tu as seulement 5 ans, 7 ans. Hein. Vous dites, mais l'enfance, c'est là. Parce que ton esprit vous se déchaîner. Il dit, que, ouais, pourquoi je dois. C'est pour ça qu'à 12 ans, Jésus disait que, Mada, Mada, I got to be at my father's business, you know. Je dois aller faire le business de mon père. J'ai 12 ans. Le corps, cela me retient. Le corps, le corps. Après, on te dit que non. Et je vais vous informer ceci. Vous êtes tellement puissant qu'aucun marabout ne peut prendre votre pouvoir. Parce que ce n'est pas lui qui vous a donné. Vous me comprenez Vous m'entendez Le volume est bon. Il m'envoie une enceinte climatisée. Hey, hey, J'ai mon petit ventilateur ici là. Quand il est prêche, je suis ventilé en direct. De temps en temps, j'éteins après. Personne ne peut prendre. Ils vont venir. Vous connaissez la kryptonite euh, Clark Kent, là, ceux qui regardaient Superman. Quand on mettait la kryptonite à côté de lui, qu'est-ce qui se passait Il s'affaiblissait. Quand on retire la kryptonite, on ne lui donne rien. C'est seulement question de temps. Son pouvoir commence à venir. Il se lève encore. Après, il fait, il commence à voler. Ouais, laissez-moi faire ça. Il y a juste des choses qu'on doit retirer sur vous. Vous m'entendez Et en a, vous devez juste agressivement obéir. Je vais vous dire maintenant comment les esprits vont vous guider vous avez vos anges gardiens allez dans la Bible et vous lisez Jésus dit toujours, le, le Seigneur dit j'enverrai mon ange devant toi il va te montrer le chemin que passe ici, passe là-bas Moïse était guidé par les anges Donc, vous avez votre intuition ils vont communiquer avec vous très souvent par votre intuition l'intuition c'est quoi euh, je suis resté, j'ai eu j'ai eu toute envie de mettre subitement j'ai eu envie de mettre ça sur moi je sais pas pourquoi, mais... just feels right, you know. I just feel like... Let me just put it on me, you know. I'm like... It's good. I just... This is... Yeah, it's good. Yeah. Bonsoir, Mayuna. I'm just like... Yeah, I should do this. Je vois le cancre là, bas qui passe. Ah, je vois un deuxième cancre là. Une idée me vient... J'avais lu quelque part en ligne que les cancres là ne sont pas maléfiques. Si tu vois les cancres là dans ta maison, ça veut dire que... Ok, pose, demande... Ok, je vois le cancela. Au lieu d'aller le tuer, j'ai dit plutôt... Ange Gadien. Est-ce que le les Est-ce que la souris, si... Est-ce que le papillon, si... Hein, Est-ce que ça... Tu as un message que je vais me passer Donc, j'ai dit que votre ange gardien là pour vous protéger. Il euh, y a les généraux, les grands grands grands là, comme Raphaël, Gabriel, le messager. Michael, celui qui fait le combat, il y a des milliards d'anges. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas ça. Il y a des animaux qui vont vous donner le nom. Maintenant, quand je... Pour pouvoir continuer à suivre et vraiment... Uh, to, you know, to get what I'm saying. Pour me get, you know... Vous devez en parler aussi l'anglais. Uh, to get me, you know... Uh, il faut que vous enlevez la tête là. Enlevez votre tête. Vous voyez quand je y a... Mais pourquoi... Uh, pourquoi... Pourquoi c'est comme ça Donc je vais, je vais avoir une idée dans ma tête, je vais te dire, c'est vrai. Le monde spirituel est différent du monde physique. C'est pour ça que dans le monde spirituel, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de cartésien, de très intelligent, de... Non, non, non, non. Romain, 8. Dans les essayer. Denis, c'est pas par hasard Il y a le pouvoir en toi, c'est pour ça que tu aimes Superman Romain 8 Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les enfants de Dieu Les enfants de Attendez de... Romain 8, 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu Il y avait des moments dans la Bible Où ils étaient conduits par Ils faisaient les jeux de hasard Ok, nous allons lancer les deux billes ici euh, On va lancer les dés euh, Banaba, c'est si -ce tu n'appartiens pas à Paul. Euh, ok, oui ou non? Si c'est rouge, c'est oui. Si c'est euh, noir, c'est non. Ok. Esprit, dis-nous. Euh, à l'église, on vous interdit les choses de hasard. Ok. Esprit, dis-nous. Euh, si je dois épouser euh, Paul, tu me dis. Si c'est Paul, c'est blanc. Si c'est Jacques, c'est rouge. Ok? Voilà une autre voie par laquelle vos anges peuvent vous parler. Ça doit venir par des questions claires. Des options claires. Pas que c'est flou, genre. Si c'est l'option 51, si c'est l'option 53, si c'est l'option 25, ça veut dire que... Après, dans l'option 1, il y a l'option 2. Non, non, non. Oui ou non Blanc c'est vert. Blanc c'est non. Euh, noir c'est oui. Vraiment, like, you know. Straightforward. Droit. Direct. Maintenant, quand vous faites ça, vous devez aussi avoir la foi que comme je chantais dans le d'entendre de ça là hein? comme je faisais vers là j'avais dit que vert ça veut dire que je vais quitter le gars là ça veut dire qu'en le quittant non je sais que c'est la bonne réponse que j'ai eu. maintenant vos anges vont utiliser tout ce que vous avez vu jusqu'à présent même comme je vous parle ici là, ce sont les informations Peut-être c'était un film que tu avais regardé. Dans le film, là, l'enfant a communiqué avec ses anges en s'asseyant sur le, par le parc, dehors. Je vais très bien, Valérie Bénie. Euh, je c'est le soir et puis disait euh, « Oui, je me balance, oui, mon ange gardien, je, je, le, je le rencontre devant l'eau ici chaque soir, je ne sais pas. Ça vous revient à l'idée. Demain soir, donc, demain, tu as une idée qui te dit Va t'asseoir au parc, la rivière qui est au parc là-bas. là-bas. bas, là -bas. Peut-être que tu es à New York, tu dis que va en bas là-bas, la rivière là oui, oui, toi là-bas. Quand ça va venir comme idée il faut partir. Bonsoir la Reine Bouma, je te fais penser à Abraham, ok, dans quel sens Denis? Maintenant, le moyen primordial de communiquer avec vos anges gardiens, esprit guide, c'est d'abord en posant les questions. Je sais que beaucoup d'entre vous me posez souvent les questions. Oui, ma reine, j'ai fait comment sur l'autre si. Ma reine, j'ai comment sur l'autre aussi. Bon, merci pour les compliments pour mon chapeau. est vraiment, là, c'est la chimamelu. Hum, même si je vous donne une réponse, ou j'interprète un de vos rêves, ça doit correspondre à ce qui était déjà dans votre cœur. Mais maintenant, votre cœur ne peut pas vous parler si vous n'écoutez pas votre cœur. Beaucoup d'entre vous à l'église, on vous a appris à Oh Shana Rababo Sakata et Kotorabakashi Karaba Babana Nelebosa. Deux heures. Dieu m'a écouté. Oui, merci Seigneur. Je... Tu as fini de parler, non? Attends, je te parle aussi.